Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à la première émission de Claudel Info de l'année 2022-2023. Une émission avec un invité très spécial. Je suis Cyprien Mialache, élève de seconde. Et je suis en compagnie de... Ophélie Defois, élève de seconde. Comment vas-tu Cyprien Je vais très bien. Et toi Je vais bien. J'ai hâte de découvrir notre invité. En cette année qu'on espère post-Covid et à peine la rentrée 2022 derrière nous, notre premier invité de l'année est un invité de marque. Nommé directeur de l'AEFE en 2019, il a avant cela travaillé comme conseiller de coopération à Zagreb, consul général de France à Milan et surtout professeur d'histoire en tout début de carrière. Tout cela est juste Tout cela est juste. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Donc, Merci à Monsieur Brochat d'être parmi nous. Euh, Pourriez-vous d'abord nous dire comment on devient directeur général de l'AEFE alors tout d'abord il faut savoir ce qu'est l'AEFE. L'AEFE c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui est un établissement public administratif de l'état français qui dépend du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Et euh, le directeur de, de l'AEFE est un fonctionnaire français et c'est traditionnellement un diplomate puisque c'est un établissement qui dépend des affaires étrangères. Et donc euh, le poste était libre en 2019, et donc je me suis porté candidat. Il y a eu un processus de, de sélection, et à l'issue de ce processus de sélection, j'ai été nommé par un décret du président de la République pour diriger cette agence. D'accord, Très intéressant. Merci. Et en quoi la mission de directeur de l'AFE se distingue de vos précédentes expériences professionnelles alors, elle se, alors, je vais d'abord peut-être prendre ce qui la rapproche. Et puis euh, ensuite, je verrai la, la distinction. Ce qui la rapproche pour moi, euh, c'est d'abord que, comme vous le rappeliez tout à l'heure, j'ai commencé ma carrière comme enseignant. J'ai été agrégé d'histoire et j'ai enseigné pendant cinq ans. Donc j'avais une petite expérience euh, de l'enseignement. Et euh, donc, bien entendu, rejoindre, rejoindre l'agence qui s'occupe de l'enseignement français à l'étranger, pour moi, c'était très stimulant. C'était euh, retrouver d'une certaine façon euh, mes origines professionnelles, un milieu que, que j'aime, une mission que j'aime particulièrement, qui est celle d'éduquer les jeunes, les jeunes générations. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était un premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargée d'une mission à l'égard de l'ensemble du réseau de l'enseignement français à l'étranger, qui est, peut-être le savez-vous, le premier réseau national d'éducation à l'échelle internationale, puisque le, le réseau de l'enseignement français à l'étranger, aujourd'hui, c'est 566 lycées et écoles, c'est 390 000 élèves dans 138 pays. Et donc euh, cette euh, agence et puis cette, euh, ce réseau de l'enseignement français à l'étranger, ce sont aussi des outils très importants de la diplomatie française. C'est euh, important parce que, que c'est pour ça que c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères euh, qui s'en occupe. C'est bien entendu au service des communautés françaises qui sont à l'étranger, qui ainsi peuvent avoir accès à l'enseignement qu'elles connaissent euh, depuis la France. Mais c'est très important aussi pour permettre à beaucoup de, de jeunes étrangers euh, d'accéder à la langue française, bien sûr, et puis d'accéder à une fa certaine façon de, de voir le monde, d'apprendre le monde, de, euh, évidemment dans un souci d'excellence pédagogique, hein, qui est la spécificité du réseau de l'enseignement français à l'étranger, mais aussi de porter des valeurs euh, auxquelles on croit beaucoup. Les valeurs démocratiques, les valeurs de l'égalité, du respect... de. Euh, voilà. Donc euh, tous ces éléments-là font que c'est un élément très important de notre diplomatie. Le président de la République l'a encore rappelé euh, à la fin du mois d'août lors de la conférence des ambassadeurs de France euh, réunis à l'Elysée euh, à la fin du mois d'août. Il a beaucoup insisté sur le fait que l'enseignement français à l'étranger était vraiment un, un outil très puissant de notre diplomatie, c'est dans ce qu'on appelle le soft power en bon français, et que le ministre des Affaires étrangères précédent d'ailleurs appelait de plus en plus du hard power, dans le sens où on voit bien à l'échelle internationale que ces questions-là sont, sont très importantes dans le, monde, dans le monde contemporain. Donc voilà un petit peu ce qui rapproche et qui fait que... J'étais évidemment très, très heureux de le faire. Alors la nouveauté pour moi, c'était euh, évidemment de diriger un très grand établissement. Euh, j'ai eu l'occasion de diriger des équipes, j'ai eu l'occasion de gérer des budgets euh, dans ma carrière précédente. Mais euh, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, c'est le dixième établissement public administratif français euh, par sa taille. C'est 11 000 salariés, 11 000 personnes, c'est un budget de plus d'un milliard d'euros. Donc c'est beaucoup de responsabilités euh, quand, on, quand on devient le, le directeur général d'un tel établissement. Donc euh, ça, c'était nécessairement une étape importante pour moi à franchir. C'est impressionnant. D'accord. Euh, passons aux objectifs de votre visite. Euh, quels sont euh, vos objectifs euh, au lycée Claudel Qu'êtes-vous venu faire Alors je suis venu au, au lycée Claudel dans le cadre d'un rassemblement important, qui est celui qui va se tenir dans les deux jours qui viennent. De l'ensemble des équipes de direction des, euh, des lycées français d'Amérique du Nord. Donc, c'est un séminaire euh, que nous, nous tenons tous les ans, en début d'année euh, scolaire. Et nous réunissons euh, les équipes de direction pour examiner avec eux tous les, les projets de l'année, les, les grands objectifs que nous nous fixons. Et, euh, et puis pour moi, c'est aussi l'occasion de rencontrer un certain nombre de, de proviseurs, euh, d'établissements que je n'ai pas eu l'occasion de, de voir, puisqu'ils sont nombreux. Hein. Sur la zone Amérique du Nord, il y a 60 établissements euh, français qui sont implantés. Donc euh, voilà, c'est un moment d'échange très important. Mais bien entendu, à l'occasion de ce déplacement, euh, je franchis l'Atlantique. C'est pas tous les jours que je franchis mmh, l'Atlantique. Euh, il était impensable que je n'en profite pas pour euh, me rendre euh, aussi dans quelques établissements. Et donc je suis aujourd'hui, euh, j'ai vraiment le très grand plaisir de découvrir euh, le lycée Claudel, ici. Euh, je dois dire, je suis très impressionné par, euh, par ce, ce lycée, par euh, la qualité des locaux déjà, euh, qui est vraiment tout à fait remarquable. Je crois que vous travaillez dans un, dans un bel espace, oui. très, très agréable. C'est très saisissant quand on arrive ici. Et puis, euh, bah, de, rencontrer, euh, de rencontrer les élèves. Là, je viens de de rencontrer quelques-uns d'entre eux du CVCL et puis je vais rencontrer les parents d'élèves, je vais rencontrer les enseignants, les représentants des enseignants et puis également les gestionnaires de l'établissement puisqu'ici c'est un établissement conventionné avec l'agence, donc il y a des gestionnaires et qui sont dans un partenariat renforcé avec l'AEFE c'est un programme de visite, je dirais, que je mène très régulièrement dans les établissements, qui me permet de mieux connaître les établissements. Et puis, euh, pour moi, c'est très important, dans le dialogue avec ces établissements, bien sûr, et puis également dans la réflexion générale que je dois mener toujours sur la politique que l'agence doit avoir à l'égard du, du réseau de l'enseignement français. D'accord. Euh, sur le site de l'AEFE, le premier épisode de la série Engagé Engagée euh, parle de l'égalité homme-femme. Quelles sont les initiatives mises en œuvre pour promouvoir cette égalité Alors l'égalité euh, femme-homme ou homme-femme, euh, c'est quelque chose qui est très important pour nous, euh, pour, de, pour de multiples raisons. La première chose, c'est que je le disais tout à l'heure, L'enseignement français à l'étranger, c'est un enseignement qui porte des valeurs très fortes. Et parmi ces valeurs, les valeurs de l'égalité sont absolument fondamentales, les valeurs du respect euh, que l'on doit, doit à chacun sont, sont essentielles. Et donc, euh, j'ai souhaité, lorsque j'ai pris mes fonctions à, à la tête de l'agence, que vraiment on mette très haut euh, cette question de l'égalité dans notre politique. Que, euh, évidemment, dans tous les établissements du réseau, on s'attache à faire vivre l'égalité, l'égalité entre les filles et les garçons dans les classes, l'égalité professionnelle pour les personnels qui travaillent dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, et puis qu'on le fasse aussi à l'agence elle-même, à Paris, et dans les établissements qui dépendent directement de l'agence. Et c'est pour cela que nous avons, j'ai engagé au mois de mars 2019 une politique pour être, obtenir un label, qui est le label égalité décerné par l'AFNOR, qui est un organisme de certification en France. On a eu euh, presque trois ans de travail avec l'AFNOR, avec des audits, avec euh, beaucoup de travail. Et on a obtenu, et j'en suis très fier, au mois de mars dernier, le label égalité AFNOR pour la EFE. Ce n'est pas une fin en soi parce que c'est quelque chose de très exigeant et qui surtout nous oblige à beaucoup travailler, à progresser. Tout n'est pas parfait, loin de là, en termes d'égalité. Ce qui est important, c'est de savoir où on en est et puis de travailler dans tous les domaines à renforcer l'égalité. Donc c'est ce que l'on fait au niveau de l'agence et c'est ce que l'on encourage évidemment tous les établissements à faire, aussi bien dans leur politique d'emploi pour les personnels que évidemment dans la pédagogie, dans la vie scolaire pour tous les élèves avec... Deux objectifs, ce qui est vraiment de, de, de, de faire comprendre aux enfants, pas dans la coercition, mais dans l'adhésion, l'importance de l'égalité entre les filles et les garçons, qui est absolument fondamentale. C'est un, un point essentiel pour vivre en société, hein. c'est ce, cette notion d'égalité que l'on doit, doit avoir. Et puis euh, également que l'on fasse très attention partout à tout ce qui peut ressembler à des formes de harcèlement, et dans ces cas-là, de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour le faire cesser et, et ramener les choses à la normale dans tous les domaines. Est-ce que c'est votre première visite au Canada C'est la deuxième, mais la première était il y a 22 ans. Ah. <rire> Donc, et malheureusement, je n'ai jamais fait de tourisme au Canada, ce qui est pour moi une grande frustration. Je n'y suis venu que pour le travail, donc de façon très courte, et en apercevant euh, les villes ou les paysages derrière les vitres des voitures, ce qui n'est pas l'idéal, donc euh, oui, voilà. Je vous conseille ça. de venir en tant que touriste. Ah ben ça, j'en rêve beaucoup. beaucoup. Donc, quelles sont vos premières impressions d'Ottawa et... Ah ben j'ai vu la gare d'Ottawa, j'ai vu le lycée Claudel, mmh. c'est tout ce que j'ai vu. Mmh. C'est très impressionnant. Non, je me souviens très bien, il y a, il y a 22 ans, quand j'étais j'étais venu à l'ambassade et à la résidence que j'avais trouvée absolument ravissante. J'ai gardé un, un bon souvenir de, de ce très beau bâtiment et puis de son implantation. Je me souviens de, de, de, de cet environnement très vert hein, qu'il y a à Ottawa, qui doit être très agréable à vivre. Mais alors malheureusement, je ne peux pas vous donner beaucoup plus d'impression, parce que je n'ai pas encore eu le temps de voir. D'accord. Euh, Monsieur Brochet, on aimerait en savoir davantage sur l'homme que vous êtes. Sous-entendu, Donc... pas le dirigeant. <rire> ah. euh, par exemple, quel est votre plus beau souvenir de réunion Mon plus beau souvenir de réunion oh Là, vous prenez le coup. <rire> Comme je passe mes journées <rire> en réunion. Euh, mon plus beau souvenir de réunion. Cra! Beaucoup de mal à vous répondre. Vous avez beaucoup de pièges comme ça pour moi. Non. <rire> me prendre le cours. Avez-vous un film ou une série préférée Les séries, je ne suis pas un grand, grand fan de séries. D'abord parce que ça prend beaucoup de temps et je n'ai pas beaucoup le temps. Euh, mais j'ai découvert avec grand plaisir la série l'année dernière, The Crown. Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé parce que je suis historien. Alors je ne suis pas passionné de de l'histoire de, des monarques mais j'ai trouvé cette série très intéressante pour comprendre l'histoire de l'Angleterre depuis la, la deuxième guerre mondiale au travers de la famille royale mmh. de voir comment, voilà, ça, ça m'a intéressé et puis euh, les films pff, je ne saurais que vous dire je, je, euh, non, je suis assez éclectique je regarde beaucoup okay. chose de choses différentes D'accord, et est-ce que vous avez un plat préféré Plat préféré Beaucoup de choses, hein, que... <rire> trop le choix. Ah, trop le choix. vous savez, j'ai vécu pendant sept ans en Italie parce que j'ai été deux fois en poste en Italie. Alors, j'adore la cuisine italienne et j'adore les pâtes, mais pas les pâtes juste avec un peu de beurre et de fromage. Quoi. Les pâtes cuisinées en Italie, voilà. D'accord. Et dernière question si vous aviez une lampe d'Aladin, hein, quels seraient vos trois vœux Mes trois vœux euh, Peut-être euh, rajeunir un peu pour pouvoir euh, <rire> recommencer des choses, peut-être les faire un, un petit peu mieux, savoir utiliser aussi l'expérience qu'on a acquise, mais à d'autres moments de sa vie, euh, ça, je crois que ça serait bien. Euh, deuxième vœu, euh, reprendre, euh, reprendre le pilotage, parce que j'étais mm -hmm. pilote d'avion euh, amateur, mais j'ai arrêté il y a très longtemps, et euh, ça j'aimerais bien, parce que j'aime beaucoup être dans les avions, heureusement remarqué, parce que je passe beaucoup de temps dans les avions, oui. mais... Je ne suis pas aux commandes, heureusement, pour, pour les passagers, d'ailleurs. Et puis, euh, troisième vœu, euh, venir découvrir le Canada. Un jour. Mmh. <rire> un jour. <rire> euh, et pour finir, Monsieur Brochet, euh, un petit quiz pour tester vos connaissances sur euh, le Canada et sur mmh. Ottawa. Alors, là, et le lycée Claudel. Encore un piège. <rire> Alors, question 1. Dans le paysage des écoles bien connues à Ottawa, Claudel bénéficie d'une excellente réputation. Notre école fêtera cette année. Réponse 1, c'est 30 ans. Réponse 2, c'est 60 ans. Ou réponse 3, c'est 50 ans. Réponse 2, c'est 60 ans. Oui, bravo. <rire> euh, donc C'est en 1962 qu'est créé le cours Claudel par le docteur Gaston Sauvé. Deuxième question. Pendant la période d'hiver, la ville d'Ottawa détient la plus longue patinoire du monde, le long du canal rideau. Quelle est sa longueur Est-ce 5 km 8 km ou 12 km hmm. Allez, on va dire 8. C'est 8 oui. <rire> Chaque <rire> hiver, de janvier à février, ou début mars, euh, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le canal se transforme ah, en oui patinoire urbaine. Inscrit au patrimoine Ah oui, d'accord. Vous y allez vous-même Oui. Ouais. Avec l'école, on y va. Avec l'école oui. C'est de chouette, ça. Mm -hmm. Alors, question 3. Une des auberges de jeunesse à Ottawa servait à complètement autre chose au XIXe siècle. Était-ce Réponse 1, un hôpital. Réponse 2, une banque. Ou réponse 3, une prison. Je dirais un hôpital, c'est un peu au hasard. Et non, c'était réponse 3, une prison. Ah. Euh, donc autrefois, c'était un lieu de captivité. Et de nos jours, elle a été réaménagée euh, en, a en habitation pour voyageurs. Très bien. Et dernière question. La pizza hawaïenne avec ananas, polémique, a été inventée au Canada. Est-ce vrai ou est-ce faux Faux. C'est vrai Oh mince Le Canada ouais. tient avec la pizza hawaïenne son deuxième plat national avec la poutine. Ouais, alors là, pour quelqu'un qui a vécu qu en Italie, la pizza lié. hawaïenne, non. Non. Là, non. non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Là, j'achète pas. <rire> Donc, merci beaucoup M. Brochet, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous et on vous souhaite un bon retour en France. Donc, au revoir. Au revoir, merci, merci à vous et puis merci, merci. À, à tous les élèves, à tous les enseignants pour, pour leur accueil dans ce beau lycée. Euh, à très bientôt Cyprien. Au revoir Ophélie et merci encore. Donc, nous sommes à la fin de notre premier Claudel Info de l'année 2022-2023. Nous remercions bien sûr Émilie, notre technicienne, et Yasmine, notre régisseuse. On vous retrouve, chers auditeurs, la semaine prochaine, même heure, même lieu. À la, à semaine, la semaine prochaine! prochaine. <rire> ah, bravo, hein! <rire> vous êtes des pros de la radio, là! Hein. Ouais. Chapeau, hein! C'était du feu pour Emily, qui vient de. venir. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> ah, oui, vraiment... oui, oui, oui. il doit répondre à des, à des ah mouvements oui, oui, oui. de balance. Merci beaucoup. C'était vraiment merci. très bien. Bravo, euh, bravo à tous. Bien, bien construit, bien rythmé. Ça, quelques questions pièges, <rire> Mais c'était très sympathique. Et puis euh, bien monté. J'ai fait quelques interviews dans double dans des lycées. C'était bien pro là. Bravo. Merci. merci merci à vous ben, merci.